Bonjour, je reprogramme mon subconscient. Mais pourquoi donc faire Eh bien, je vous explique ça dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Christine Ostache, cultivatrice de bonheur. J'accompagne des femmes essentiellement, mais des hommes aussi, à cultiver les rêves, à réaliser les rêves qu'ils ont, qu ont dans leur poche, mais qu'ils n'osent pas ou qu'ils n'arrivent pas à mettre en place. Et dans ce parcours où moi-même, j'ai réalisé beaucoup de rêves, il y a quelque chose dont j'ai pris conscience, que je savais déjà, mais sur lequel je n'avais pas travaillé beaucoup, c'était mon subconscient. Et donc en mai dernier, j'ai attaqué un travail vraiment, sur le fond, on est vraiment allé chercher dans les profondeur de mon subconscient, pour aller voir quels étaient les paramétrages qui étaient faits et qui ne me servaient plus du tout, voire qui me desservait au quotidien. Le paramétrage du subconscient, ben, c'est quelque chose auquel on peut penser, voilà, quand on travaille en développement personnel, c'est des choses qu'on aborde en hypnose, etc., et en même temps, bien souvent, ça reste assez superficiel parce qu'on ne va pas vraiment à la racine du problème. Je vais vous expliquer dans un instant. Moi-même, j'ai fait tout un parcours en développement personnel depuis plusieurs années. J'ai appris justement à faire sauter, dissoudre les croyances limitantes que je pouvais avoir. Il y en a plein, plein, plein que j'ai pu repérer, transformer en croyances positives. Et cependant, il y a des choses que bah, ça bloque, ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas comme je voudrais, euh, etc. etc. Jusqu'au jour où j'ai croisé la route d'un thérapeute qui travaille vraiment sur le subconscient pour aller vraiment dans les profondeurs de celui-ci, pour aller chercher la racine, la transformer et la reprogrammer. C'est un parcours que j'ai fait durant 8 semaines, d'accord Alors, très honnêtement, c'est pas forcément accessible à tout le monde, parce que il faut vraiment être prêt, être prête à avoir des moments qui vont pas être top en séance. Je suis honnête avec vous, c'est pas confortable, ça fait remonter plein de trucs, de gros sanglots, des pleurs... Euh des émotions vraiment très inconfortables et en même temps c'est super salvateur pourquoi parce que en séance du coup on va aller plonger dans le subconscient donc en état d'hypnose en état de détente profond et on va aller connecter aux souvenirs émotionnels parce que le subconscient il fonctionne pas avec des pensées il fonctionne avec des émotions donc on va aller connecter bien au fond de notre subconscient pour aller chercher l'émotion qui est liée à la croyance à la blessure que l'on vit Et donc quand on se connecte évidemment à cette, cette émotion bah, ça peut être de la tristesse ça peut être de la grosse colère ça peut être de la peur de la frayeur voilà, ça peut être des émotions puissantes, mais c'est sécure, puisque on est accompagné. Et ce travail que j'ai fait pendant huit semaines, ça m'a permis de déterrer des souvenirs, évidemment, que je n'imaginais même pas, et surtout, dont, évidemment, je n'avais pas le souvenir conscient, puisque c'était... Euh bah pour une partie, le plus vieux qu'on a remonté, c'était aux alentours de mes neuf mois. Donc, on n'a pas de souvenir conscient à cet âge-là. On est juste émotion. Il y en a d'autres, c'était aux alentours de trois ans, quatre ans. Et donc, j'ai pu libérer en fait ces émotions qu'on emprisonne quand on est petit, ces émotions qu'on emprisonne parce que. Bah, on n'est pas accompagné en général par un adulte qui va être bienveillant, qui va nous prendre dans ses bras, qui va être là pour ben, nous laisser exprimer toute cette tristesse ou toute cette colère ou vider toute cette peur. Parce que finalement, les émotions, c'est pas un souci en soi. Elles sont là, elles nous traversent, elles passent, elles nous font nous sentir euh, pas bien mais c'est le travail des émotions et ce qui va poser problème c'est quand on s'y accroche quand on veut se tenir là fort fort fort à l'émotion pour une raison x ou y d'ailleurs hein, mais on se raccroche à ce, à ce truc qui nous a fait peur ou qui nous a rendu triste plutôt que de le laisser aller, plutôt que de le laisser passer mais parce que bah, l'environnement n'est pas forcément le plus adapté à ce moment là pour nous permettre de vivre pleinement cette émotion et donc c'est ça que j'ai vécu en travail, en séance thérapeutique, d'aller au fond, de laisser complètement cette émotion vivre et d'intervenir après pour aller guérir cette partie de moi qui, qui était triste ou en colère ou qui avait eu peur ou etc d'aller guérir cette partie de moi pour qu'elle n'impacte plus mon moment présent. Parce qu'en fait ces émotions sur lesquelles on s'est accroché quand on était tout petit, sans le savoir de toute façon, eh ben en fait elles nous cassent les pieds dans la journée. Ce sont elles qui peuvent tout d'un coup remonter à la surface et faire qu'on va exploser de colère pour une broutille ou qu'on va fondre en larmes pareil pour un petit truc et là l'environnement il va dire mais euh, qu'est ce qui t'arrive quoi enfin euh, c'est juste une, une bêtise quoi un petit truc ben oui mais sauf que pour nous pour notre corps émotionnel pour notre subconscient il vient raccrocher le moment présent à un petite truc du passé, mais qui était énorme pour nous en tant qu'enfants Et ça, j'ai pu le prendre conscience en tant qu'adulte, du coup, lors de ces séances, et avoir un, comme un zoom arrière hyper important, hyper large, sur la façon dont moi j'ai vécu les choses quand j'étais petite, et sur la façon dont mon environnement a été là, soutenant ou pas, à ce moment-là. Et donc, ça aide à deux niveaux. Il y a double effet qui se couche sur ce truc-là. Le premier, c'est que, bah, évidemment, on va guérir cette partie-là. Et le deuxième effet, c'est qu'en tant qu'adulte, j'ai évidemment un regard, mais complètement différent sur une émotion que peut vivre un enfant ou sur une émotion que peut vivre une personne que j'accompagne en coaching ou prochainement sur les émotions qu'une personne que j'accompagne justement sur cette reprogrammation va traverser. Parce qu'évidemment ce travail je l'ai fait d'abord pour moi, parce que <coughs> j'ai plein de rêves encore, et il y a des rêves où bah, j'ai beau mettre les choses en place, j'ai beau structurer, j'ai beau euh, tout construire, tout prévoir, etc. Travailler sur moi, travailler sur mon énergie, etc. Ça marche pas pour l'instant. Il y en a déjà plein que j'ai réalisé, il y en a que je continue à réaliser tout le temps. Mais il y en a qui sont encore plus gros et pour l'instant, bah, ça rame. C'est un peu comme si j'avais un espèce de boulet au pied ou un, un truc qui me retient et ça ne marche pas. Donc de faire tout ce travail sur moi, ça a libéré une dose de joie, de bonheur, d'énergie que j'avais pas connectée, dont je n'avais pas conscience, je ne savais même pas que je l'avais en moi. Même si je savais qu'il y avait quelque chose de mieux, mais quoi d'autre, je ne le savais pas vraiment. Et évidemment, quand le thérapeute avec qui j'ai fait ça m'a proposé de, de me former à mon tour pour pouvoir vous accompagner, accompagner les personnes qui ont envie, qui ont véritablement cette envie d'aller changer leur vie, d'aller transformer ces choses-là, parce qu'il faut vraiment en avoir envie. J'hésitais un petit peu, et puis je me suis dit oui, non, j'embarque. J'embarque parce que c'est tellement génial de pouvoir libérer ça, c'est tellement extraordinaire de pouvoir transformer ces racines, transformer ces douleurs qu'on peut garder dans notre cœur, dans notre corps, à quelque part, dans les épaules, dans le cœur, dans les poumons, dans le ventre, dans le bras, il y a quelque chose qui était dans mon bras. Quand on libère toutes ces choses-là, bah, évidemment, on se sent bien plus gégé. On a bien plus d'amour, de compréhension aussi pour les gens qui nous entourent. On fait preuve de beaucoup plus d'empathie, d'écoute. C'est un autre niveau, encore plus grand. Et puis, bah, au-delà, c'est un environnement qu'on transforme parce que moi je me transforme mais ça permet à mon chéri aussi de vivre des transformations ça permet à mes filles de ressentir d'autres choses même si on a deux qui sont un petit peu plus loin que chez moi souvent il y en a une qui transforme ça permet de transformer les personnes avec lesquelles je côtoie avec je suis en contact tous les jours et au delà de ça bah, ça permet aux personnes que j'accompagne d'avoir une autre dimension d'accompagnement d'avoir quelque chose qui va être encore plus doux encore plus profond encore plus aidant pour réaliser tous les rêves qu'on a envie de réaliser parce qu'il faut bien se dire une chose si ces rêves-là, vous les avez dans les poches, si vous les avez là où vous dites « Ah ouais, j'ai ce rêve-là, ah ouais, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça », c'est que c'est possible. Sinon, vous ne l'auriez pas, ce rêve. Ce matin, je discutais avec une collègue, d'Elon Musk, et de tous les rêves qu'il peut avoir de, de, de création complètement dingue. Euh, ben, tous ces rêves, s'il les a, c'est qu'il peut les réaliser. Alors, évidemment, il ne réalise pas tout seul. Il va s'entourer de plein de personnes pour les réaliser, et nous c'est pareil, d'accord Il y a des rêves, je ne peux pas les réaliser toute seule, donc je les réalise avec d'autres personnes. Et c'est comme ça en fait qu'on change le monde, c'est comme ça qu'on change toute la planète, un humain à la fois, <rire> pas à pas, et donc c'est ce que j'ai le plaisir de, de vous partager voilà dans cette vidéo, pour vous nous dire oui c'est possible oui c'est réalisable et surtout la clé au niveau du changement du subconscient c'est que ce sont les émotions ce sont les émotions qui permettent d'accéder au changement du subconscient c'est pour ça que c'est difficile aussi parce qu'on n'a pas toujours envie d'aller se connecter à ces émotions on sait au fond de nous on a des trucs mais on n'a juste pas envie d'y aller parce que ben, on ne sait pas comment ça va sortir. Finalement, on a plus peur de ce qui peut sortir que ce qui va sortir réellement. Alors oui, évidemment, c'est quelque chose d'assez surprenant. Mais c'est sécure. Et si on a bien travaillé on a bien déblayé aussi avant, on a bien rassuré, on a bien paramétré tout un certain nombre de choses, ben on peut y aller en toute sécurité pour aller travailler sur ce conscient, pas à pas, pour aller enlever ses épines. Ça me fait penser à l'épine de Caraba la sorcière, vous savez dans Kirikou. En Kirikou, il ne comprend pas pourquoi Carabale est si méchante. Et en fait, il s'aperçoit qu'elle a une épine au milieu du dos, mais que cette épine, elle ne peut pas l'enlever toute seule. Elle ne peut pas aller la chercher toute seule parce que c'est vraiment juste au milieu du dos et que si on essaie de mettre le bras comme ça, comme ça, bah on n'y arrive pas. et L'épine, elle est juste à l'endroit où on ne peut pas le faire tout seul. Et c'est Kirikou qui va aller lui enlever cette épine pour bah, qu'elle ait plus mal, qu'elle souffre plus et du coup, que Scarabas soit plus une sorcière méchante. Elle peut garder des pouvoirs, elle peut garder des pouvoirs de manifestation, de réalisation, de transformation. Mais elle n'a plus cette méchanceté en elle. Même si les gens en ont encore très peur après. Parce qu'évidemment, on dévoile aussi une puissance. Une puissance de douceur, une puissance d'amour. Et même moi, la première fois que j'ai ressenti cette puissance d'amour, bah. Waouh wow, C'est puissant c'est beaucoup est ce que je peux recevoir tout ça est ce que ouf, oh là là ça fait beaucoup ça peut faire un peu peur au début donc on y va pas à pas on y va tranquillement puis au fur et à mesure bah, on s'aperçoit que c'est tellement bon de profiter de cette puissance d'amour de profiter de, de tout ce bien-être que bah, on n'est qu'une envie d'y aller encore. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné envie d'aller, oser reprogrammer ce subconscient qui vous mène en bateau. 95% des pensées que l'on a sont automatiques. 95% des pensées, donc des émotions, donc des actions, sont paramétrés par notre subconscient. Donc évidemment, quand on n'est pas content du résultat, ben, c'est là qu'il faut aller bosser en conscience pour aller mettre le nouveau logiciel dans notre boîte noire pour que ça fonctionne autrement. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans les descriptions. Vous pouvez me retrouver en live sur Facebook tous les jours. Vous pouvez demander à profiter d'un entretien gratuit pour justement voir ce que vous souhaitez faire, quel est le rêve que vous voulez réaliser, m'en parler et me partager si vous avez un blocage, si vous avez si ça patine, si ça rame, si ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Et ben, on va pouvoir regarder où est-ce qu'il y a des choses à débloquer. comment je peux vous aider, si je peux vous aider, et comme ça, vous allez pouvoir avancer plus loin. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation, surtout faites de beaux rêves, cultivez vos rêves, cultivez ce dont vous avez envie, ce que votre cœur vous dit, cultivez-le, parce que c'est réalisable, c'est possible. Je suis entourée de tout plein de femmes, d'hommes, qui réalisent leurs rêves, qui réalisent des choses, mais tellement grandes pour la planète, que... Il y a des fois, je sais qu'il y a des personnes, quand je leur raconte ça, elles me disent, non mais... Et elles referment la porte et elles sont vont. Et c'est ok. C'est ok. Tout le monde n'est pas forcément prêt à vivre là-dedans. C'est ok. Mais si ça vous tente, eh n'hésitez ben, pas. Foncez, cliquez, vous likez la publication, vous likez cette vidéo. Vous pouvez la partager à des amis autour de vous. Et puis, bon plaisir de vous retrouver lors d'un live ou lors d'un entretien avant d'embarquer pour un accompagnement plus lent. Très bonne continuation et à bientôt.